Vous avez été nombreux suite au test, au méga hyper gros test de la Galaxy Watch 4 que j'ai fait que j'ai sorti dimanche dernier à me demander si je pouvais faire un top application pour moi que j'utilisais le plus sur la Samsung Galaxy Watch 4 sur Wear OS 3 de manière générale Bien entendu on va parler des applications que l'on peut télécharger, pas des applications comme Samsung Health, les choses comme ça qu'on va vraiment utiliser au quotidien Là je vais vous parler des applications du Play Store qui pour moi sont vraiment utiles C'est parti Commençons un peu de façon évidente. L'application de musique qui m'accompagne sur pratiquement toutes les mondes connectées qui l'ont, ça va être Spotify. Pour moi, c'est l'application que j'utilise le plus sur ma samsung galaxy watch 4 ou sur mes montres connectés pour écouter la musique avec spotify on va bien entendu pouvoir contrôler les musiques en mode télécommande les musiques qui sont en train de défiler sur notre téléphone mais on va pouvoir aller aussi plus loin grâce au téléchargement oui dans cette nouvelle version de spotify il sera possible d'aller dans notre liste de lecture par exemple Daily Mix 1 et d'appuyer sur télécharger pour télécharger toutes les musiques et les avoir hors connexion c'est ce qui pour moi manquait aux montres OS, c'était la la possibilité de télécharger nos playlists spotify là ça se télécharge bon là je suis sur une version en wifi et une version 4g lte donc ça se télécharge plutôt bien après on va retrouver dans téléchargement directement les musiques et on pourra les écouter hors connexion. Par exemple là sur une version LTE ça sert pas à grand chose d'être hors connexion mais on va pouvoir les utiliser et les écouter en hors connexion même sur une version Bluetooth. Au quotidien et durant mes activités sportives c'est mon application numéro 1. Bien entendu il faut avoir un compte premium Spotify et ça c'est dommage mais bon on fait avec. Restons dans les applications un petit peu évidentes comme Spotify mais qui moi me servent. Lorsque vous êtes je sais pas un dîner, une soirée, dans les transports Porte et que vous entendez une musique que vous aimez bien vous avez le réflexe maintenant enfin beaucoup ont le réflexe de sortir shazam sur leur téléphone pour écouter et là c'est encore plus simple parce que shazam existe aussi sur la Galaxy Watch watchcat il vous suffira du coup de cliquer pour shazam tranquillement une vidéo, ça c'était une petite application bonus hein, parce que elle est assez évidente mais c'est bon de savoir que Shazam existe, on va rentrer dans des applications un peu moins évidentes qui sont plutôt pas mal, est-ce que vous utilisez des listes, des listes simples, par exemple moi sur mon iPhone j'ai tendance à utiliser simplement Note mais lorsque je suis sur mes téléphones Samsung avec des montres connectées j'ai tendance à utiliser plutôt des applications de liste, il y en a deux que je voulais vous montrer que j'ai utilisé principalement sur mes Wear OS et que je vais utiliser aussi sur ma Galaxy Watch 4, la première c'est bring ce qui est vraiment top avec bring c'est qu'on a bien entendu l'application mobile qui va nous permettre de créer des listes assez facilement et plus intuitivement en faisant par exemple une liste de courses. ils vont nous donner les légumes et les fruits de saison on va pouvoir les ajouter, c'est très très intuitif et assez friendly, assez joli à regarder. On va pouvoir du coup les ajouter sur le téléphone, par exemple si votre compagne n'a pas sa montre connectée, va pouvoir se connecter. On va pouvoir ajouter différentes personnes pour pouvoir faire des listes communes. Les gens ajoutent les listes de courses et vous allez bien entendu la retrouver sur la montre toujours avec cet aspect Assez sympa, chou, chou-fleur, fenouil, etc. Mais ce qui va être encore mieux sur cette application, ça va être la possibilité d'ajouter aussi un ingrédient directement depuis la montre. En parlant ou en écrivant carottes, on valide et les carottes sont ajoutées sur la liste. Une fois acheté, on a juste à cocher pour enlever le produit de la liste. On va pouvoir créer différentes listes, que ce soit des listes pour le travail, pour euh, l'école, peu importe, dépenses bêtes. C'est une application plutôt sympa. La deuxième application qui m'est arrivée avant de découvrir Bring CT soft list la liste de courses assez basique c'est assez basique et au niveau de l'application sur la watch on ne peut pas ajouter directement des produits on va pouvoir les cliquer comme acheter mais on ne pourra pas ajouter les produits moi ce que j'avais bien aimé sur cette application c'était côté mobile la possibilité bon c'est moins freiné moins joli moins sympa à utiliser mais on va pouvoir mettre un peu plus de détails en mettant le nombre de pièces le prix jusqu'à même pouvoir scanner le code barre après c'est quand même tout un rituel à prendre c'est pourquoi au final je suis passé sur bring mais je voulais vous montrer quand même softlist autre application vous le savez l'avantage du Wear os c'est d'avoir la suite google et notamment google maps je vais pas vous présenter google maps je voulais montrer un petit peu pendant le test c'est assez sympa mais il y a aussi une alternative à google maps dans les applications du play store cette application s'appelle city mapper peut-être que vous la connaissez et l'avantage c'est qu'elle va nous donner la possibilité d'avoir un itinéraire avec les transports en commun lorsqu'on l'application depuis la montre on va voir s'il y a un trajet en cours l'indication qu'il y a un trajet en cours et on va avoir deux autres boutons principalement rentrer à la maison et aller au boulot ça va pas aller plus loin que ça il va falloir utiliser le téléphone si on veut faire d'autres trajets que le boulot ou la maison sur le téléphone c'est assez simple aussi il suffira de dire où on veut aller jusqu'à où on clique et il va nous proposer différents itinéraires on va pouvoir les sélectionner et après les suivre directement sur la montre mais moi ce que j'aime vraiment c'est la possibilité de paramétrer son domicile ou son boulot de cliquer simplement et qu'on nous donne l'itinéraire qu'on fasse go et on nous dise où aller quand aller à quelle heure les arrêts de bus etc etc c'est vraiment une application sympa et simple à prendre en main avant dernière application que je vais vous présenter bien entendu on ne va pas parler euh, des applications de messagerie enfin il n'y en a qu'une qui est disponible Viber il faut utiliser Viber ça va nous permettre je vous l'ai dit dans le test euh, de télécharger l'application Viber pour pouvoir répondre à des appels directement sur la montre mais avant ça je vais vous présenter une application assez simple aussi à prendre en main c'est stockcard qui va nous permettre de stocker des cartes de fidélité on les scanne une fois sur notre téléphone et on les retrouve directement le code barre ici sur la montre on va pouvoir du coup après directement scanner en boutique c'était simple c'était efficace pas besoin d'en dire plus et la dernière application c'est pour les petits aficionados du football c'est l'application Bisucker qui va nous permettre d'avoir en un coup d'œil tous les résultats des matchs d'aujourd'hui à quelle heure ils sont etc etc on va, on va pouvoir voir par exemple Italie-Bulgarie, cliquer dessus et voir les moments clés du match les buts, les cartons, les remplacements etc etc ça permet, lorsqu'on est je sais pas dans un dîner, un dîner d'affaires je sais pas bref, lorsqu'on ne peut pas être devant notre téléphone parce que il faut être discret ou devant notre télé de regarder simplement les scores voilà les amis mon top application pour la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 classique, N'hésitez pas à me dire si ces applications vous intéressent et si vous, vous avez des top applications, dites-moi les applications que vous utilisez le plus sur vos montres connectées. Ça m'intéresse parce que je suis sûr de passer à côté de pas mal d'applications sympas. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high e tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.